Pour compléter le module sur les troubles du développement intellectuel, on va aborder ce qu'on appelle le polyhandicap. Alors on va commencer par une définition et puis on verra quels en sont les impacts au niveau de la vie quotidienne. Ça va correspondre sur votre livret d'accompagnement aux diapositives numéro 1 jusqu'à la diapositive numéro 8. Donc pour définir dans un premier temps le, le polyhandicap, vous voyez qu'on emploie euh, trois nominations généralement. On parle soit de pluri-handicap, de sur-handicap ou de poly-handicap. En réalité, ces trois termes ont des significations différentes. Donc, ce qu'on appelle le sur-handicap, c'est un handicap qui serait secondaire à celui qui est initial. Je peux donner l'exemple d'un élève qui présenterait des troubles des apprentissages et qui euh, pourrait développer, en plus, des troubles de la conduite, par exemple, des troubles du comportement. Donc là, on considérerait que le trouble du comportement est un surhandicap par rapport au handicap initial, qui est le trouble des apprentissages. Quand on parle de plurihandicap, c'est qu'il y a plusieurs handicaps qui sont associés, deux ou plusieurs, mais pas forcément de la déficience intellectuelle. Hein, quand on parle par exemple euh, d'un élève qui aurait une surdicécité, il a des troubles de la fonction visuelle et des troubles de la fonction auditive, on est dans le pluri-handicap. Le polyhandicap, il correspond à un handicap grave qui a une expression multiple et relativement sévère généralement, qui associe à la fois une déficience motrice et une déficience mentale sévère ou profonde. Donc généralement, c'est des jeunes qui vont avoir une, une restriction très extrême de leur autonomie, hein, avec des possibilités parfois de perception aussi, d'expression et de relation qui vont être très impactées. Donc on est vraiment dans, dans une situation de handicap complexe et souvent sévère. Nous allons voir dans quelle mesure ce polyhandicap va impacter l'élève au niveau de sa vie quotidienne et comment l'AESH pourra répondre aux besoins d'accompagnement de ses élèves. Alors généralement, euh, on parlait de déficience mentale et motrice, c'est des élèves qui vont avoir une grande dépendance physique qui peut nécessiter parfois euh, une aide totale pour les actes de la vie quotidienne. Il sera parfois nécessaire d'utiliser du matériel spécifique pour la mobilité. Vous voyez par exemple une poussette avec un corset. Euh, généralement, c'est des enfants qui vont avoir un matériel effectivement spécifique dans lequel ils vont rester parfois même pendant la période de classe. Parfois certains pourront être transférés sur du, du mobilier aussi qui leur sera adapté. Euh, et puis pour les déplacements parfois on va utiliser aussi, alors les déplacements je pense au transfert notamment, on va utiliser du matériel spécifique comme là vous avez par exemple un lève-personne qui va permettre de déplacer l'élève en préservant aussi pour l'AESH notamment son dos parce qu'il ne faut pas oublier que les manipulations fréquentes euh, parfois auprès de certains élèves peuvent aussi entraîner des troubles musculosquelettiques ou des problématiques de dos euh, au niveau des AESH. Donc le matériel spécifique va permettre d'éviter cela. Il va être nécessaire pour l'AESH aussi de s'approprier certains gestes techniques. On vient de parler du transfert, du matériel. Généralement, c'est les professionnels qui accompagnent l'élève qui vont donner à l'AESH toutes les informations et montrer les gestes techniques pour accompagner l'élève. Parfois aussi, ce sera les parents et l'élève lui-même qui pourront montrer ou guider l'AESH pour pratiquer ces gestes techniques. Donc, il est vraiment important de s'appuyer sur les personnes qui connaissent le mieux l'enfant pour pouvoir euh, s'approprier tous ces gestes techniques. Pour l'AESH, au sein de la classe, ça va souvent nécessiter euh, des transferts et euh, pour installer l'élève sur son poste de travail. Alors euh, l'idée, c'est vraiment que l'élève doit être en sécurité et installé de manière confortable et donc l'AESH veillera à cette bonne installation. Ce qui va être important aussi pour l'AESH, c'est de prendre son temps pour pouvoir sécuriser ses gestes, souvent quand on a automatisé certains gestes, on a tendance à les faire parfois un petit peu vite. Là, il faudra vraiment être vigilant de prendre son temps pour la réalisation de certains gestes techniques, notamment certains transferts, pour assurer la sécurité de l'élève et son confort. De la même manière aussi, euh, on peut diversifier la position, les postures de l'élève et puis les différents lieux dans lesquels on va l'installer. Euh, je pense notamment à certains élèves où, par exemple, on pourra les mettre pendant un temps donné au sol, plutôt que de les laisser dans leur corset. Mais là aussi, il faut s'assurer auprès alors des, des parents, bien évidemment, mais aussi des professionnels de soins que, que c'est euh, possible, sans mettre euh, en péril la, la santé de, de l'élève. De la même manière aussi, je parlais des différents lieux de la classe, hein, c'est important, si l'élève a beaucoup de dépendance physique et ne peut pas se déplacer, de pouvoir aussi l'installer dans différents lieux pour qu'il puisse s'approprier l'espace. Et, et parfois, ça va être aussi intéressant de mettre l'élève euh, plutôt proche euh, d'eau au mur, j'allais dire, pour qu'il puisse avoir un champ de vision sur la totalité euh, du groupe classe et ne pas avoir euh, d'anxiété que quelqu'un, quelque chose peut arriver euh, spontanément dans son dos. Donc c'est important voilà, de lui élargir aussi son champ de vision quand c'est possible. Pour certains élèves, euh, en plus de leur matériel euh, spécifique, il va y avoir aussi du mobilier pédagogique adapté. Je rappelle que ça appartient aux collectivités territoriales de fournir ce matériel. Après, il faut aussi voir que dans une classe, il peut y avoir un certain nombre aussi de, de matériel déjà existant, déjà présent, qui peut aussi convenir à l'élève. Donc l'idée c'est vraiment de prendre le temps d'observer, de s'appuyer sur les recommandations des professionnels et puis de définir les besoins réels en matériel de cet élève. Un certain nombre d'élèves va aussi avoir besoin d'un accompagnement durant la prise des repas. Alors je rappelle que pour que l'élève soit accompagné sur le temps des repas, il est important que la MDMPH le précise au niveau de la notification. Quand l'élève a besoin de l'accompagnement, euh, souvent il va falloir essayer aussi d'envisager son autonomie, de voir ce qu'il est en capacité de faire seul, même si c'est des gestes très minimes. Et puis, euh, à certains moments, il faudra aussi que l'AESH propose une aide totale, comme par exemple le faire manger, hein, une aide partielle qui pourrait Favoriser son autonomie, ça pourrait être uniquement par exemple de, de couper sa viande et puis de piquer la fourchette et puis de lui tendre et lui la porte à la bouche. Une aide totale, ce sera l'AESH qui directement fera manger euh, l'élève. Alors pour ça, et parfois il, est, il existe aussi du matériel spécifique, hein, vous en avez un exemple ici avec une assiette, avec une ventouse, un couvert lesté et puis un tapis qui empêche euh, aussi le, le matériel de, de glisser. Donc il existe tout un tas euh, d'outils euh, qui vont être proposés par et recommandés par les professionnels. Au niveau de l'hydratation, là aussi vous voyez trois possibilités. Hein, le verre découpé qui évite à l'élève de, de, euh, de pencher la tête pour boire et donc euh, limite aussi les fausses routes. On peut aussi avoir certains élèves qui vont utiliser des pailles. Ou alors, ce que vous voyez en jaune, c'est ce qu'on appelle de l'eau gélifiée, hein, donc une eau qui va avoir une texture qui évitera la question des fausses routes. Alors justement, en parlant de fausses routes, là aussi, il faudra que l'AESH se renseigne auprès des professionnels de soins et puis au niveau des parents sur quelle est la posture physique, l'installation de l'élève pour effectivement lui permettre de manger de manière confortable et en sécurité. Euh, par ailleurs aussi, si vous accompagnez un élève avec un polyhandicap et que le temps du repas est très long, il faut aussi peut-être penser à pouvoir faire réchauffer son alimentation en cours de repas parce que quand c'est refroidi, bah ça n'a plus forcément euh, le même goût. De la même manière, euh, on va nommer les aliments, on va l'informer quand il y a un changement de texture et puis par exemple, on essaiera de lui essuyer la bouche avec une serviette plutôt qu'avec le rebord de la cuillère qui peut être peut-être un petit peu désagréable. Certains élèves avec un polyhandicap peuvent aussi avoir, euh, au niveau de l'alimentation, ce qu'on appelle euh, une sonde, donc soit c'est une sonde nasale qui va être reliée à l'estomac, Hein. Soit certains élèves vont avoir ce qu'on appelle la pose d'un bouton de gastrostomie Donc c'est une sorte de bouton qui est directement mis de manière chirurgicale au niveau de l'estomac Et l'élève va être relié, donc vous voyez, à une machine Alors généralement ça peut être une alimentation qui se fait la nuit, mais certains élèves vont la voir aussi en cours de, de journée. Alors là, ce qu'on appelle cette, cette alimentation parentérale, euh, bien évidemment qu'on est sur un geste infirmier. Hein, donc normalement, ce n'est pas à l'AESH de gérer cette, euh, cette alimentation. Donc si vous avez le moindre doute sur est-ce que c'est un geste technique ou un geste infirmier, dans tous les cas, je vous invite à vous tourner vers, dans un premier temps, le, le chef d'établissement ou le directeur d'école qui prendra, si nécessaire, contact avec l'infirmière scolaire ou le médecin scolaire pour vous confirmer si c'est un acte médical ou un geste technique. Un autre domaine de la vie quotidienne où l'AESH, accompagner l'élève. C'est tout ce qui va être autour de la question de l'habillage, la question des soins d'hygiène courante. Donc là aussi, hein, parfois ça va nécessiter un petit peu de matériel spécifique. Vous voyez un, un matelas allongé, hein, certaines écoles sont équipées d'une table pour pouvoir changer correctement l'élève. Euh, il est important euh, de trouver le lieu et euh, le matériel qui va permettre euh, de garantir à la fois la sécurité de l'élève lors de, de ses gestes et puis aussi préserver son intimité euh, quand c'est nécessaire. Le, le rôle de l'AESH, hein, c'est de participer à tous ces gestes d'hygiène qui passent aussi par l'habillage, le déshabillage. Lors de l'habillage notamment, l'AESH devrait être vigilant à prendre son temps pour... Euh, rhabiller l'élève correctement, ajuster ses vêtements, et puis faire en sorte que pour l'élève, ce soit qu'il y ait une prise en compte de l'estime de lui-même hein, à travers l'image qu'il renvoie. Donc on va être vigilant à la façon dont on va euh, ajuster, par exemple, ses vêtements. Souvent ces gestes techniques, hein, ces gestes du quotidien, pardon, ces gestes associés à l'hygiène, nécessite vraiment de prendre du temps et de réfléchir à quel moment on va le faire. Je pense notamment à certains élèves euh, où pour le coup, euh, on va les priver de récréation parce qu'on va considérer que c'est le moment pour aller faire les gestes d'hygiène. Alors non, bien évidemment, il faut doser et peut-être que parfois on va anticiper la sortie de l'élève parce qu'on sait que euh, le passage aux toilettes, le change, de la protection va prendre du temps pour ne pas empiéter aussi sur certains temps qui vont être importants, temps de socialisation euh, que, peut être, euh, que peuvent être la récréation, les récréations. Je rappelle que dans les gestes d'hygiène courant, euh, le changement de protection hein, de couche chez le jeune enfant et de protection chez euh, l'enfant ou l'adolescent le, le, font partie intégrante euh, des, des tâches attendues des AESH. Hein que ce soit donc en maternelle, en collège ou, ou en lycée, si nécessaire. Les élèves qui présentent un polyhandicap peuvent souvent aussi manifester des fragilités au niveau médical. Alors généralement, ce qui est le plus courant concernant le polyhandicap, c'est le risque d'escarre. Donc ce sont des, des plaies qui peuvent apparaître en, en quelques heures mais mettre parfois plusieurs mois à disparaître et du coup ça va nécessiter une certaine vigilance aussi par rapport à certains points d'appui qui pourraient être à l'origine de, de ces escarres. De la même manière aussi, c'est des enfants qui peuvent être régulièrement euh, absents en raison d'hospitalisation et là aussi, il faudra en tenir compte dans euh, l'accompagnement avec parfois des temps d'absence qui peuvent être aussi euh, conséquents. Le rôle de l'AESH à ce niveau-là, ce sera vraiment d'observer, d'observer l'élève, d'observer tout changement de comportement pour pouvoir le transmettre. Donc je rappelle qu'une des tâches attendues des AESH, c'est observer et transmettre les signes révélateurs d'un problème de santé. Euh, parfois, il arrive quand même que les élèves en situation de polyhandicap expriment difficilement la, la, la douleur, et ça va nécessiter une observation encore plus fine, et tout changement comportemental, pourra être révélateur, effectivement, peut-être, d'une un, problématique de santé. Donc, le rôle de l'AESH, ce sera essentiellement d'observer et de transmettre. De la même manière, euh, généralement, un élève qui nécessite beaucoup euh, d'alternatives médicales, on va dire, euh, va nécessiter euh, la mise en place d'un PAI. Euh, je rappelle que pour, être, pour intervenir dans le cadre de ce protocole, il faut l'avoir signé. Le PAI peut, être à la fois un, peut permettre la délivrance de médicaments pendant le temps scolaire, selon un, un protocole qui a été défini, ou euh, éventuellement aussi un protocole d'urgence dans certaines situations. Euh, je pense notamment à l'épilepsie, et il est important que l'AESH sache effectivement quelle est la conduite à tenir en cas d'urgence euh, par rapport à, à l'accompagnement de cet élève. Alors au-delà du, du PAI, il existe aussi une spécificité. Certains élèves avec un polyhandicap peuvent avoir ce qu'on appelle une trachéotomie. C'est-à-dire que c'est une canule au niveau de la, de la gorge qui va leur permettre de respirer. Et euh, dans ce, ce cas-là l'AESH qui accompagne un élève avec une trachéotomie doit être formé à ce qu'on appelle l'aspiration endotrachéale. Alors c'est pour le coup un geste qui est médical pour le, lequel on va proposer à l'AESH, alors je rajouterai l'AESH volontaire, hein, de participer à une formation en milieu hospitalier de 5 jours à la fois théorique et pratique qui va permettre à l'AESH de pouvoir pratiquer ce geste d'aspiration trachéale, c'est-à-dire euh, d'aspirer les mucosités euh, de l'élève à travers cette petite euh, canule. Donc là, bien évidemment, hein, je le rappelle, on ne peut le faire que si on a bénéficié de la formation. Et euh, au-delà de certains mois où on ne pratique pas, il faut revalider à nouveau euh, cette formation en milieu hospitalier. Donc là, c'est la seule spécificité où l'AESH va intervenir sur un geste euh, médical. Donc en résumé, vous voyez que dans la vie quotidienne, hein, les missions de l'AESH, les tâches attendues, vont essentiellement concerner euh, les soins d'hygiène courante, la prise des repas et l'observation et la transmission euh, des signes révélateurs d'une problématique de santé.